dans l'équipe on était cinq pour le SonarQ, donc Antoine, Laura, Luc, Mathieu et moi-même. Donc du coup on a pu travailler et continuer chacun sur les parties respectives qui nous intéressaient. Donc on va détailler, c'est-à-dire Luc et Laura plus par rapport aux règles et, et, et aux linteurs d'ElsLint. Euh, moi c'était plus par rapport aux au tests pour la couverture complète et aussi j'ai essayé d'intégrer l'analyse dans l'embre il parlait parlé aussi de, de permettre aux développeurs, en local, de pouvoir lui-même avoir accès à une analyse de son code. Et puis Antoine et Mathieu, ils ont travaillé sur, sur, pour mettre une version Docker pour, pour pouvoir uploader, je crois, un quality profile propre. C'est-à-dire qu'on on a un Docker file avec Sonar et puis... Du coup, on peut, on peut travailler soit pour James, par exemple, ou soit pour JavaScript, suivant le collectif profile qu'on a pensé. <coughs> euh, en Antoine, fait, je ne sais pas si tu veux. Mathieu Ouais, c'était ce que tu as fait comme ça. Mais... Euh, donc là, c'était la partie plugin d'intégration, le plugin, euh, intégration, le plugin euh, GitHub dans Sonar qui permet d'avoir les des commentaires de défauts sonores qui apparaissent dans la request. donc en fait on pense que c'est le meilleur moment en fait pour avoir un feedback, ça c'est sur du nouveau code, mais c'est le, le développeur, ils est encore en train de travailler dessus. Et en fait, on pense que c'est le usage principal de ce genre d'outil de, de qualité. Parce que du coup, ça, ça va bien dans le workflow. Donc là, c'est un exemple sur notre code Java de James. On a exécuté, enfin euh, ouais. on a fait une pull request au écrit on apporte une euh, une classe qui n'est pas utilisée. Donc, euh, disait tout à l'heure euh... <coughs> Yannick. Euh, donc en fait on a travaillé euh, à... Enfin sonar, sonar c'est principalement un outil où on clique dedans. Donc en fait globalement euh, une fois qu'on aura discuté des règles qu'on veut mettre et qu'on veut reconnaître, il euh, faudra aller euh, désactiver ou activer à la main euh, dans l'outil euh, les règles. Euh, c'est euh, difficile de capitaliser comme ça. Donc en fait un des objectifs qu'on avait ce matin c'était de pouvoir exporter des configs qu'on fait sur les règles pour pouvoir les réimporter dans un sonar. Donc, du coup, on aura un fichier texte dans lequel on va décrire les règles qu'on veut et potentiellement on va pouvoir le faire évoluer par le PR, on pouvoir avoir un tracking, un guide, faire ça. Et donc, l'étape suivante, évidemment, c'était d'automatiser tout ça pour que, en gros, quand on lance un sonar, on puisse poser dans un répertoire euh, le profil de qualité pour eux et que, du coup, en lançant sonore -cule soit par défaut euh, pour les la langages courus donc nous, on va travailler sur la problématique de, de code Java, mais et euh, ce sera du JS l'idée c'est qu'on a eu beaucoup de, de carfait, mais c'est pas très important ce qui est intéressant c'est de voir qu'on a un volume qui est monté donc c'est la manière d'amener le, le, le profil dans, dans le sonar une fois qu'il a démarré puis on a un bout de script SH, qui a très très lâche qui en gros va utiliser les API REST de sonar pour aller euh, le profil pour que par défaut sonar se comporte euh, comme euh, euh, le voilà, ouais, discours. Et une fois qu'on a notre carfail, on prend, on prend ça, on a directement le sonar qui est opérationnel avec la Ça permet là, de capitaliser ce qu'on est en train de faire sur le choix des règles, et ainsi de suite, de dans un, un dépôt. On a quoi Du coup avec les Je vais vous montrer ce que... système. Ah, ouais. Donc, P-Test, c'est <coughs> un outil qui va introduire des mutations aléatoires dans son code. Donc, ça se configure pour que ça ne nous de trouver n'importe quoi. Et donc, euh, le but, c'est euh, après, d'avoir un report qui nous dit, euh, quand j'ai modifié telle ligne, il n'y a pas de test qui a échoué, donc, il nous manque un test. Donc, euh, après, à chacun de voir si c'est important. Euh, et donc après ça fait, ça fait des reports comme ça, euh, donc en disant euh, voilà, à chaque fois qu'il est mis euh, avec un numéro c'est qu'il y a une modification. Euh, quand c'est rouge, euh, voilà, il nous explique pourquoi c'est rouge. Euh, euh, j'ai changé euh, le retour de cette photo. Euh, et euh, j'ai détecté que aucun euh, test n'échouait. Euh, voilà. Il y en a d'autres, c'est sur les histoires de timeout. Sur le code, euh, il n'y a pas de déterminisme du résultat, donc euh, il ne peut, peut pas savoir si, euh, si en changeant un morceau de code par an, il un art, il introduit une infinie ou une complexité euh, de fou. Et donc en fait, euh, il, donne un, il donne un temps d'exécution qui est le temps d'origine fois un quotable, c'est 125%, donc, et si au bout de 125% du temps de décès, ça ne s'est pas passé du coup, il, il Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment moment L'idée c'est qu'on peut aussi avoir euh, sur un package, sur un package, sur un projet, une vision de est-ce que, enfin euh, ça c'est une sorte de coverage en fait, une vision de est-ce qu'on teste bien les composants, est-ce qu'on teste pas bien parce que quand on modifie le code, il n'y a rien qui se passe dans les tests, a, on, teste, on teste pas grand chose. Voilà, et donc euh, je suis venu à ça parce qu'en fait il y a un plugin dans son arcube qui permet de, de se relier à ça. C'est probablement euh, d'utiliser ça en euh, regard avec Solar pour avoir une, une métrique est-ce qu'on teste bien notre voilà, code. Après, je pense qu'il faut l'utiliser pour voir si c'est pertinent avec les mesures d'utilisme. Je pense que c'est de toute façon plus pertinent que la version de comme ça. Ça pas de combinateur. Euh, là, c'est vachement intéressant parce que c'est par exemple. Après, il faudra aussi le temps d'exécution. Ça peut être assez bah, en fait, il fait quand même un euh, paramétrique de couverture, donc il a lancé il les tests pour qu tisser que ça passe dans le code. Par lancer euh, tous les tests à chaque modification. Et a priori, ça peut... Quand même vite, euh, et après, voilà, il y a des intégrations aussi dans les IDE, donc potentiellement, euh, ça, ça peut être intéressant. Nous, On est en train d'écrire les tests. Quand on est en mode d'idées, quand on écrit 5 tests sur son code, on va essayer d'autres. Ça peut être intéressant d'utiliser à ce moment-là, parce qu'il va me dire « Ah oui, ça, il ça, ça, ça, ça peut permettre d'avoir plus d'idées sur…